La construction d'un dictionnaire amoureux, euh, c'est une construction extrêmement libre. C'est un livre qui est très libre, puisque c'est la vision d'un auteur sur un sujet, tel qu'il le voit, tel qu'il le vit. Et c'est comme ça que j'ai effectivement conçu le dictionnaire. Donc j'ai choisi librement mes entrées. Euh, donc j'ai essayé de trouver un, une espèce d'équilibre, un mixte, une mosaïque entre des entrées courtes, des entrées longues, des entrées légères et drôles et puis des entrées beaucoup plus lourdes et sérieuses avec des sujets graves comme le pillage, par exemple, ou l'instrumentalisation de l'archéologie. Et puis à côté, ben, on a saucisson, on a évidemment Indiana Jones. Comment oublier Indiana Jones quand on fait un dictionnaire amoureux voilà, donc c'est ce, cette espèce de mosaïque hein. et c'est un livre qui est conçu également euh, comme un ouvrage à picorer, c'est-à-dire que c'est pas un livre qui se lit d'une traite, c'est un livre où on va à une entrée puis ensuite on va à une autre, comme il y a des renvois en fait d'une entrée à une autre, ben on peut naviguer, on peut voyager, on peut le reposer puis le reprendre quand on en a envie. L'archéologie a changé un petit peu de place en fait au, dans le monde on va dire des sciences historiques au sens large. Quand elle est née au 19e siècle elle avait un petit peu un, un rôle où, en tout cas on la, on la plaçait les historiens la plaçaient un peu on va dire comme science auxiliaire de l'histoire. Aujourd'hui l'archéologie a acquis de la maturité, une légitimité, à développer des méthodes. Et puis, elle a quelque chose d'important qui est d'être, d'une certaine manière, une recherche accompagnée d'une collecte de données, de traces, d'informations qui nourrissent la connaissance dans la cité dans les aménagements du territoire, quand on fait des constructions, quand on fait des routes, eh bien on creuse le sol ou quand on fait des aménagements en mer, eh bien on, on investit le sous-sol et donc on fait des découvertes archéologiques. Et donc l'archéologie a pris une place finalement de compagnon aux côtés du citoyen contemporain dans une perspective de recherche historique, soit de courte durée, on fait de l'archéologie très contemporaine. Il y en a d'ailleurs dans le dictionnaire des entrées d'archéologie très contemporaine. Il y a Alain Fournier, par exemple, qui a marqué les débuts des recherches sur la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a ce compagnonnage avec le citoyen sur la très très longue durée, les origines de l'humanité, la préhistoire, avec des sujets extrêmement variés et des méthodes aujourd'hui qui permettent une connaissance absolument incroyable et donc le dictionnaire amoureux c'est un dictionnaire où, où j'ai voulu que le lecteur découvre cette archéologie essayer de se faire plaisir, parce que c'est un dictionnaire amoureux, et en même temps, euh, j'ai essayé quand même de lui donner une touche, euh, on va dire, d'horizon large, et puis peut-être de militantisme aussi, euh, du chercheur que je suis, pour essayer de montrer à quel point justement l'archéologie pouvait donner une image, une vision des sociétés humaines dans leur diversité, dans leur pluralité, avec euh, des visages positifs et des visages plus graves.